Salope avec les tuto, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer un masque d'Halloween. Bah oui, parce que comme tous les ans, tu vas être invité à la soirée de mode, mais tu vas y aller sans déguisement. Et il y a forcément un putain de gros con qui va te dire T'es pas déguisé Non, je suis pas déguisé parce que ça me fait chier de dépenser la thune pour cette soirée de merde. Et de toute façon, j'étais obligé d'y aller parce que j'ai promis trois fois. Donc si tu veux pas que ça arrive. Soit tu te casses et tu quittes cette vidéo, soit tu restes Mais si tu restes, tu sauras te fabriquer un super masque citrouille d'Halloween Pour cela, il te faut. Du scotch, du papier orangé, des feutres, des ciseaux, du scotch et des mains Bah oui, parce que si t'as pas de main, tu peux pas réussir ce tuto Alors sors-toi les mains du cul Quitte cette vidéo Papa, non T'as pas de main <rire> Pour commencer. Dessine une citrouille sur la feuille colorée à l'aide du feutre. Une fois que ta citrouille ressemble à une catin des bois, tu la découpes oh. délicatement avec tes ciseaux. Pour cette étape, fais-toi aider d'un adulte qualificatif. Et si tu sais pas dessiner des citrouilles, c'est ton putain de problème, mon gars Eh ouais Fallait suivre pendant les cours de dessin. Nicolas, arrête de sniffer la colle et de manger les feuilles Je t'emmerde, putain Regarde ce que je suis devenu Regarde ce que je sais faire Je dessiner des citrouilles Pouf. La citrouille à ta tête avec lui Et tu fais bien plusieurs tours Pour qu'on voit putain sale face de rat Georges Viens ici Mais pose moi ça Assieds-toi Bon allez moi je vous laisse J'ai des cadavres à déguiser Préservatifs rosanale. Je vous aime putain Merde Je vous aime, putain Tu suis ce putain de putain de putain